Bonsoir à tous, on est le 19 juin 2020. Euh, je voudrais peut-être m'excuser, J'ai pas eu le temps de faire une vidéo. J'essaie de me, euh, euh, de faire une vidéo par semaine pour essayer de vous donner les actualités, surtout au niveau de l'art, mais aussi au, au niveau de l'économie, mais surtout là, de ce temps-ci euh, au niveau de la politique canadienne, euh, américaine aussi bien entendu, mais canadienne parce que il se passe beaucoup de... Euh, de choses ici. On a eu notre ministre des Finances qui vient de démissionner, M. Bill Morneau. Morneau et euh, c'est euh, Christina Freelance, Freeland qui, a, qui se trouve avoir pris sa place. Donc, on va parler un peu de ça. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler de l'or. Euh, on avait eu un gros décrochage la semaine dernière. Euh, on a eu une reprise cette semaine. On, ben, cette semaine, aujourd'hui, on a encore un gros décrochage. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. On va regarder les graphiques tout à l'heure. Et peut-être regarder les ETF, peut-être qu'ils nous donneraient une idée moins stressante de la situation. Parce que lorsqu'on voit, comme aujourd'hui, je pense c'est 70$ de perte, on peut paniquer au niveau de l'or. On peut devenir une main molle, c'est-à-dire lâcher nos positions et puis... Euh, euh, penser que tout s'écroule et tout ça, mais c'est pas le cas. On a une bonne correction, ça fait partie de, de du jeu euh, dans la, les marchés de l'or. Et surtout aussi, euh, on sait que l'or est détesté absolument. Donc, il euh, n'y a pas rien de surprenant là-dessus. Surtout, on parle de quelqu'un qui avait vraiment désté, détesté l'or depuis des euh, décennies. C'est Warren Buffett. Vous avez certainement entendu la nouvelle. Warren Buffett, qui lui <rire> Euh, qui avait détesté l'or tout le long de sa carrière. Son père pourtant était euh, quelqu'un qui avait investi dans l'or et qui était pro or euh, euh, au niveau de de la devise, euh, des devises, ou, ou c'est bien dire que, que les devises puissent s'appuyer sur quelque chose de solide. Son père croyait que l'or c'était depuis toujours quelque chose de solide Warren Buffett avait jamais cru ça, mais là maintenant il vient d'investir euh, dans l'art, je pense que c'est... Euh, 500 millions à peu près là ben dans ces coins-là des... donc c'est une bonne investi... investissement investissement c'est pas directement dans l'or c'est dans le Barrick Gold donc euh, qui se trouve être la deuxième plus grande minière d'or au monde donc euh, c'est assez important comme investissement et surtout d'investir dans l'or c'est comme un désaveu euh, c'est ce que j'ai lu au niveau de la poli... de l'économie américaine euh, C'est vraiment ça que Warren Buffett fait. Euh, C'est un désaveu de, de comment ça se passe au niveau des rouages de l'économie américaine, de l'impression monétaire de la Fed d'une manière euh, éhontée. Donc Warren Buffett mise euh, mis euh, un demi-milliard de, de dollars, 500 millions à peu près dans ces coins-là, euh, 20 millions d'actions dans ce coin-là, ben, on pourrait voir les détails. Là. Donc, euh, c'est euh, un désaveu de la politique euh, de la Fed euh, qui imprime de la monnaie d'une manière, euh, manière folle depuis des mois, surtout depuis septembre après la crise des ripos. Donc, Warren Buffett nous prouve que c'est le meilleur investissement euh, à faire à long terme. Je vous dis toujours... Il faut investir à long terme. Et les corrections qu'on va vivre, c'est des corrections qui sont tout à fait normales. Euh, on pourrait revoir le. Ben je vous en ai parlé souvent dans mes autres vidéos. On pourrait revoir le, les graphiques euh, à long terme euh, des montées, surtout celle de, de 2000 à 2011. On a eu une montée spectaculaire, mais on a eu beaucoup, beaucoup de corrections aussi. Donc, il ne faut pas penser que ça va monter d'un coup. Euh, donc, ce qu'on a comme correction, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais surtout. C'est ça que je voudrais faire euh, aujourd'hui, c'est vous montrer ça avec les ETF GLD, même s'il y en a qui critiquent, critique, qui dit c'est de l'or papier, tout ça, euh, c'est pas là-dessus que je veux euh, qu'on discute, mais vraiment regarder euh, l'ETF qui suit pas mal le prix de l'or euh, euh, GLD et euh, l'autre ETF qui est SLV qui suit le prix de l'argent on va regarder ça d'une manière très placide pour essayer d'analyser d'une manière euh, euh, pas négative ni positive mais regarder ce qui se passe euh, au niveau de ces corrections là c'était tout à fait normal tout le monde attendait les corrections donc on y est à ces corrections là euh, et là c'est là qu'il faut rester dans le marché euh, même peut-être euh, attendre que la correction soit terminée peut-être entrer avec plus de position donc, euh, ce que je voudrais faire, euh, ben, on ne regardera pas, la, on n'a pas le temps, non. Je voudrais, j'essaie de limiter mes vidéos à à peu près une demi-heure, mais je voudrais vous parler un peu de, de ce qui se passe ici au Québec. Euh, je ne veux vraiment pas faire de, de, de politique euh, euh, mon... Mes vidéos sont vraiment concentrées sur l'économie, mais quand même, il se passe beaucoup de choses au Québec euh, au niveau du, ben, du coronavirus, du confinement, au niveau du port du masque obligatoire. Et là, ce que je viens de... ben, il y a plusieurs, dans le fond, des éléments. Puis ici au Québec, euh, on doit le dire, malheureusement, il n'y a aucun média qui analyse sérieusement euh, les données euh, qui nous sont fournies euh, par tous les pays au niveau de... de des cas de coronavirus, et surtout des cas de mort, la courbe est complètement aplatie, je la poste à peu près deux, deux fois par semaine au niveau du Québec, c'est complètement aplatie, euh, mais les médias euh, se chargent de nous euh, remplir euh, la tête qu'il y a plein de morts puis il y a plein de, de cas euh, de coronavirus, c'est tout à fait faux. À Québec, je pense que c'est dans un Costco de Québec ce qui est arrivé, j'ai écouté ça, euh, euh, ça ne passait pas dans les médias traditionnels, évidemment. Euh, il y a eu euh, je ne sais pas si c'était un, un, j'ai aucune idée de la manière que ça s'est euh, produit là, mais on a envoyé des autobus au Costco euh, pour aller faire euh, des tests euh, au niveau des individus pour savoir si euh, c'était un foyer d'infection, si on avait eu de, des cas de coronavirus on a envoyé nos autobus euh, dans le stationnement du Costco il faisait 27 degrés, c'était assez chaud les personnes ont attendu des heures pour se faire tester, on a eu 2800 tests et savez-vous comment on a trouvé de cas de coronavirus? C'est dans un Costco. Il y a beaucoup de monde qui se fréquente, qui se côtoient, même si avec, avec des masques. Il n'y a pas de distanciation sociale beaucoup, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs dans, dans des Costco. Euh, sur 2800 tests, il y a eu zéro cas. Donc, euh, c'est pas là-dessus que je veux vous parler, mais il y a un climat de peur en ce moment qui existe au niveau des médias traditionnels. Et c'est c'est ça. je voudrais pas comme élaborer là-dessus parce que je sais que euh, vous allez me dire, euh, c'est un des vidéos économiques que tu fais, donc n'embarque euh, pas dans la politique euh, trop euh, partisane, donc je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais euh, ce qui est intéressant, je viens d'entendre une entrevue d'un ancien ministre euh, du Parti québécois, euh, c'est Jacques Brassard qui a été, ministre, ah, il a été député de 1976 à 2002 et il a été ministre aussi, j'ai mis le, le lien si vous allez voir mes, mes vidéos sur ah, mes vidéos ou mes commentaires sur Facebook donc il a été ministre aussi, je ne me souviens pas de quelle époque mais il a été député de 1976, la grande victoire du Parti québécois jusqu'à 2002 et on va écouter un petit peu ce qu'il pense au niveau de, de, de, du port du masque je ne voudrais pas tout écouter l'entrevue mais simplement quelques extraits ou un petit bout euh, Il en branle ça suffisait, c'est-à-dire la distanciation et euh, ensuite, évidemment, se, se laver les mains. Bon, je Alors, là, à l'épicerie, je me lavais les mains, je, je, je, je, je respectais une certaine distanciation, je n'avais pas de pied de roi pour, pour mesurer, mais en fait, ça, ça fonctionnait. Ça fonctionnait très, très bien. Et, je, et là, tout d'un coup, on nous oblige à porter le masque. Je suis toujours. de le poser dans les services en commun. Ben oui. Euh, dans aux tramways, dans les tramways, ça c'est sûr, parce que la distanciation était difficile à maintenir. Et partout ailleurs, ça n'a aucun sens. Et, et quel... Donc, euh, je vais cesser l'entrevue. Je vais c'est un petit bout, là. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est le même contenu qui euh, qui développe tout le long de son entrevue. Et euh, euh, lorsqu'il parle aussi de la politique américaine, il dit qu'il n'y a aucune euh, et c'est ce que j'ai toujours pensé, il n'y a aucune euh, analyse sérieuse de la politique américaine et même de l'économie, euh, l'économie euh, canadienne, parce que depuis quelque temps, euh, je suis beaucoup l'économie. Canadienne et non pas à travers de nos médias au Québec parce que c'est complètement biaisé, excusez. Là. Euh, on n'a pas de vrai contenu. Euh, J'écoute euh, l'économie canadienne, euh, Financial Post, euh, Finance. Ah, en tout cas, j'ai un paquet de sites là, que je vais voir des euh, des journaux, oh, ben des journaux. Ça, maintenant, c'est des sites sérieux avec beaucoup de contenu intéressant et surtout euh, au niveau américain, c'est la même chose. Euh, ce que j'entends ici comme <rire> discours au niveau de la politique américaine, on ne parle pas de Trump. Du moment qu'on parle euh, des États-Unis, en ce moment, c'est une folie au Québec. Euh, on ne peut pas parler de politique ou d'économie américaine. Euh, les personnes nous... nous... <rire> c'est effrayant ce qu'ils nous font. Donc, euh, moi, tout simplement, vous savez que ma vidéo est tout simplement pour analyser la politique et l'économie. Et euh, je, je le dis, et M. Brassard dit... La même chose, une personne qui a été députée pendant, euh, ben, de 1976 jusqu'à 2002 et ensuite a été ministre aussi un très bon, bon bout de temps, euh, pense foncièrement la même chose que moi. Donc euh, c'est plutôt moi, je, euh, humblement je peux dire, c'est plutôt moi qui pense la même chose que M. Brassard. Euh, je pas... Euh, <rire> C'est moi qui pense la même chose que M. Brassard. Que J'ai écouté cette entrevue et j'estime je, beaucoup. Euh, donc, on n'a pas d'analyse réelle au niveau de la politique et de l'économie au Québec et surtout au niveau du port du masque. On ne peut même pas contester ici. On ne peut même pas euh, remettre en question... Euh, on peut, ne on peut rien faire. Et surtout, les médias traditionnels euh, s'acharnent complètement contre quiconque, que ce soit... Euh, des politiciens, que ce soit euh, euh, n'importe qui qui voudrait faire un, un, tout simplement un, un, une constatation différente du discours euh, de masse euh, euh, par le gouvernement et appuyé par les médias, euh, personne ne peut euh, contredire ce que le gouvernement fait. C'est l'État baillon vraiment. Euh, C'est vraiment... Euh, euh, J'en viens pas, je reste au Québec euh, euh, pour pouvoir contester. Euh, donc... Euh, euh, on n'en parle plus c'était mon petit éditorial au niveau du éditorial coronavirus <rire> donc euh, on va continuer euh, en regardant euh, parce que ça concerne quand même l'économie vraiment vraiment ce qui se passe en ce moment au niveau euh, au Québec euh, euh, on a plusieurs entreprises qui vont tomber euh, qui ont commencé déjà à tomber euh, euh, ça va être catastrophique puis continuer continue à être dans un une manière de penser qui est, qui est louche, qui est vraiment, vraiment louche. Et surtout, notre euh, directeur de la santé... Euh... Horacio Arruda, qui est pour moi nullement crédible, euh, qui a amené un certain discours au début de la pandémie, et aujourd'hui amène un autre discours, on l'excuse en disant, bien, dans le fond, les données ont changé, mais quand il parle du port du masque en, en avril, mai, surtout en avril, mars-avril, fin mars-avril, il parle du port du masque comme quelque chose qui ne devrait pas euh, être fait euh, au niveau d'une euh, grippe et tout, tout ça, parce qu'on manipule le masque, on fait de la contamination il change complètement de discours à la fin de la pandémie. On n'a pas le temps de regarder ça, mais encore notre courbe ici est vraiment aplatie. Encore M. Arruda qui disait que lorsque la courbe sera aplatie, on va avoir réussi. Et on est rendu aplati et c'est là qu'on a des plus grandes restrictions. Je ne comprends pas et je suis heureux de voir qu'un ancien un député euh, qui a été très très longtemps député au Québec et qui a été ministre aussi, puisse prendre la parole et donner son opinion. Il y en a plusieurs d'autres, plusieurs autres, mais c'est quelqu'un de crédible quand même, qui a été au pouvoir pendant euh, une trentaine d'années. Donc, il sait ce qu'il parle. Il connaît le pouvoir, les rouages du pouvoir. Donc, on va aller voir, euh, on n'en parle plus, on va aller voir euh, ce qui se passe au niveau de la politique euh, canadienne, avant d'aller bien entendu regarder nos graphiques de l'art. Euh, c'est euh, Christina Freeland qui vient d'être nommée euh, euh, ministre des Finances euh, au lieu de. Euh, c'est elle ici, au lieu de... Euh, voyons, moi j'ai le nom. <rire> euh, qui vient de démissionner, dans le fond, euh, de ce qu'a qu fait euh, l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, excusez, euh, a démissionné. Euh, euh, ce que j'ai entendu, euh, ce qui se disait pas mal au niveau du... Euh, au Parlement, c'est que, euh, dans le fond, euh, euh, Trudeau, euh, Justin Trudeau, est vraiment euh, quelqu'un qui... Euh, qui est très, très lourd dans les finances, c'est-à-dire qu'il est prêt à injecter vraiment, vraiment beaucoup de monnaie. D'ailleurs, au Canada, on a, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, on est rendu à 340 de croissance de la dette au niveau de la relance, la soi-disant relance économique au Québec, au Canada, excusez, pas au Québec, avec la PCU et tout ça, toutes les mesures de relance. Donc, ce que j'ai entendu, c'est que Trudeau, Justin Trudeau avait des désaccords hein, avec euh, Bill Morneau qui essayait un peu de tempérer les, les ardeurs dépensières de M. Trudeau. Euh, donc, euh, il y avait souvent des différents parce que Bill Morneau euh, était quand même un petit peu plus à, à droite et essayait de tempérer ça, ces ardeurs-là de dépenses. Et euh, c'est la raison. Ben, il y a aussi le fameux scandale de euh, WeWork We euh, qui se trouve être un œuvre de charité qui a été... Euh, un vrai vrai scandale qui s'est produit ici au Canada et euh, c'est peut-être aussi cet aspect-là, mais parce que Trudeau a mêlé toute sa famille, ils se sont remplis les poches avec ça et Bill euh, Bill Morneau, il était euh, de la partie, donc de euh, euh, toute façon, ici au Québec, les libéraux euh, au niveau fédéral provincial, surtout là, c'est au niveau fédéral, euh, on, on... on marche pas d'une manière très très honnête hein, en tout cas, de toute façon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est euh, les médias qui ont reporté cet événement-là que euh, Trudeau avec, euh, avait euh, sollicité euh, WeWork, qui se être une firme au niveau de, de de la relance, au niveau des jeunes, et euh, euh, les participants étaient évidemment c est, c est son frère, sa mère, Bill Morneau et d'autres amis, euh, qui se sont euh, grassement remplis les poches. Avec ça, donc, euh, ici, euh, euh, Morneau a été un peu la... La victime dans tout ça, on a catapulté Morneau. Euh, Morneau lui-même a dit qu'il démissionnait parce qu'il voulait avoir un nouveau poste C'est de la frime. On sait, franchement, quelqu'un qui est ministre des Finances dans un pays comme le nôtre, qui fait partie du G7, c'est quelque chose, quelque chose d'important. On n'a pas un poste comme ça. Trudeau pense qu'il va peut-être s'en sortir essayer d'abrier de, de, de, le, les scandales en nommant une nouvelle ministre des Finances. Peut-être que ça va revenir cet automne, j'espère, parce qu'il euh, y a des comptes à rente à la population. Donc euh, elle, euh, Christina Freeland, a à peu près le même discours de, que Trudeau, euh, vraiment euh, généreuse, euh, a le portefeuille assez lourd, donc elle pourrait réinjecter euh, des nouveaux capitaux euh, cet automne, parce qu'on sait que euh, les, euh, la PCU se termine bientôt, les nouvelles mesures de, les anciennes mesures de relance anciennes de quelques mois. Euh, se termine, donc euh, je vais peser sur la pédale pour encore plus euh, injecter de l'argent euh, euh, au niveau euh, des programmes sociaux. Et là, on a commencé à parler, comme je vous avais parlé il y a plusieurs mois, euh, du salaire de base universel Vous en avez parlé, moi je crois vraiment que ça va venir. C'est pas... Euh, un de mes amis m'a dit... Euh, que je suis communiste, parce que j'avais soulevé ce point-là. C'est pas. J'essaie de faire une analyse neutre, dans le fond. J'essaie de prendre les, les, les, les faits qui se présentent un peu partout, et j'essaie de faire des synthèses de ça, donc je vous donne de l'information que je récupère un peu partout, et à mon analyse, à moi, je voyais très très bien, d'un, de, de je voyais très très bien euh, au niveau de l'or, que l'or continuerait sa montée. je voyais très bien aussi que le dollar... Euh, euh, commencerait à cracher, euh, euh, c'était vraiment, euh, c'était d'aucune surprise à cause de, justement de l'injection monétaire en fou aux États-Unis. Je parle du dollar américain, bien entendu, euh, mais là on se trouve avec, avec, avec des éléments qui, euh, euh, qui nous permettaient de croire vraiment que le salaire de base universel euh, viendrait euh, euh, très bientôt. Et... Si euh, vous pouvez aller voir mes vidéos, euh, euh, même à, avant avant la COVID, euh, euh, ou septembre, j'avais déjà parlé de ça, que le salaire de base universelle s'en viendrait, et avec euh, justement euh, madame Christi, Christia Freeland, euh, euh, Christy Freeland, excusez, je prononce mal son nom, euh, ça serait probablement une chose faite en, en, en automne ici, donc un euh, salaire de base universelle, pour probablement tous les citoyens. Et euh, les détails, euh, on va voir ce que ça va être, là, mais euh, c'est ce qui va arriver. Euh, donc, euh, au niveau de la politique canadienne, c'est à peu près notre grosse nouvelle euh, que euh, notre, notre euh, ministre des Finances est parti, et puis on a une nouvelle euh, ministre des Finances euh, qui a vraiment une mentalité plus euh, dépensière. Donc, euh, on va continuer dans la même veine. Euh, maintenant, on va aller voir... Euh, j'avais-tu d'autres choses? Non. Je pense qu'on va aller voir euh, tout de suite la correction de l'or. Euh, je voulais justement prendre l'ETF qui suit assez bien. Euh, là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y en a qui disent que l'ETF, dans le fond, n'est pas euh, représentatif. Euh, OK, on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Ça va être mieux de même. Euh, comme ça. Et il y en a qui me disaient que ce n'était pas représentatif du prix de l'or. Mais oui, ça l'est. Vraiment. En tout cas... Tout ça pour vous pour vous dire qu'on va regarder euh, ce qui est arrivé les derniers temps euh, au niveau des, des corrections du prix de l'or. Euh, L'ETF ici, on avait eu à la cassure euh, euh, assez solide, euh, c'est arrivé en juillet 2019. Au niveau du prix de l'or, c'est arrivé à 1365 dollars à peu près. Et euh, là, on s'en va en monter. Et ce qu'on a eu euh, en mars lorsque le marché a craché, euh, c'est ça ici, cette petite, euh, petite baisse-là. Lorsqu'on regarde à long terme, on n'a pas, euh, pas le même point de vue que regarder les graphiques à court terme. Donc à long terme, on voit très très bien qu'on poursuit la montée. Ce qu'on vient de connaître les derniers jours, euh, on dit c'est... Euh, c'est astronomique comme débarque euh, sur euh, l'or. Je pourrais aller voir l'or aussi. c'est n'est pas le but là, de vous cacher ce qui arrive au niveau de l'or, mais c'est tout simplement lorsqu'on regarde un, un, un titre comme euh, ce ETF qu'on peut acheter et vendre euh, euh, à notre guise, euh, on voit que ce qui est arrivé comme débarque, c'est absolument euh, minuscule parce qu'on avait eu une montée vraiment fa fabuleuse. Euh, sur euh, le prix de l'or lui-même, on a dépassé le 2000$, et euh, je pourrais peut-être... Euh... On va aller le voir. Euh... Euh, pas ça, C'est pas ça du tout. Bon, on va aller voir Gold. Bon, je vais aller voir... Euh... Je prends un peu de temps peut-être comme pour vous simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que je dis. Ça, ça se trouve être l'art. l'or le, ici. Puis, euh, c'est l'ETF. C'est la même chose. On n'est pas le même... Euh, euh, vous voyez, les corrections qu'on vient d'avoir, tout simplement, c'est un petit, petit... C'est minuscule comme correction. Donc, ça ne devrait même pas nous effrayer. Il faut rester dans le marché de l'or Et comme je vous dis, de regarder toujours à long terme. Euh, le TF, euh, c'est la même, même chose, euh, sensiblement la même chose. Euh, ce que je vous dis, c'est de regarder à long terme et de toujours garder vos positions, non seulement sur les nouvelles du jour, euh, nouvelles de ce qu'on peut dire, l'or est en train de s'écrouler, on a perdu 100$, euh, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à s'y rattraper de 100$ et là, on a perdu 70$ et ce ne serait même pas surprenant qu'on puisse aller à. 1850, dans ces coins-là. Ce serait même pas surprenant de voir ça. Et, et ça enlève rien à la tendance haussière. Vraiment, on avait eu une, une montée vraiment, vraiment euh, importante euh, euh, les derniers mois, les plus que ça. Les... Ben, depuis euh, mi-2019. Donc, euh, là, en ce moment, on subit une correction et on pourrait faire du surplace pendant un long temps. Et je pense que dans ce temps-là, les minières vont peut-être se reprendre parce que euh, parce que les minières on, sont un peu en retard sur euh, euh, l'or lui-même. Euh, là, ça se trouve être l'argent qui a cassé ici sa résistance à 19-20 Et maintenant, on est en montée. Ce qu'on vit en ce moment, ce sont des petites corrections. Et c'est loin d'être fini. On va peut-être avoir beaucoup, au mois d'août, beaucoup, beaucoup de volatilité. Donc, euh, euh, c'est à suivre. Là, on, on, on va, on va voir ça avec euh, le temps, mais il ne faut pas paniquer, c'est ça que je vous dis. Et au niveau euh, du, du, euh, du fameux dollar américain, euh, c'est ça pour terminer, je dirais, attendez, je vais rien couvrir ça en attendant. Euh, Okay. Et puis, on va retourner sur le dollar américain. Là, je vous, garde, je vous montre un graphique qui se trouve être hebdomadaire. Et on se trouve ici à avoir vraiment la croix de la mort au niveau du dollar américain. Donc, on s'en va à la baisse. C'était vraiment quelque chose de prévisible. On avait, on avait la faiblesse du dollar américain qui se manifestait dès... Ici, là, à peu près vers le avril, mai, juin. Et là, maintenant, on s'en va à la baisse. C'est normal, avec l'impression monétaire qui ne, ne cesse pas. Au contraire, qui va peut-être s'amplifier avec les prochains mois. Euh, donc, le dollar américain va euh, encore euh, souffrir. Euh, on va finir avec, euh, justement, peut-être vous montrer les graphiques. C'est les graphiques que je voulais vous montrer. La raison, c'est les graphiques que j'utilise avec euh, ces... Euh, euh, avec les, les, les indicateurs qui sont ici le, le slope sur stock chart puis tout ça. donc des prises de position, c'est ce que j'utilise vraiment beaucoup au niveau de prise de position, au niveau achat sur le long terme. Donc sur les graphiques eux-mêmes, on va aller voir justement sur l'or. -ce ben regardez, c'est le même graphique dans le fond, là, parce qu'on se trouve à la guerrière Mais là, ce on, on serait, ne serait pas surprenant qu'on puisse... Euh, parce qu'on a fait on a eu notre cassure ici, le 1793-1800. On avait eu le sommet ici, on l'a pas descendu, mais ça se pourrait qu'on descende en bas. Mais euh, ça enlève rien à la tendance haussière. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. On, on a eu une, vraiment une cassure vraiment, vraiment importante, et un autre ici. Donc, on pourrait avoir un rebond, mais pour moi, on est encore en montée. Le dollar américain, euh, euh, on a cassé une longue, longue tendance, euh, donc euh, on pourrait s'en aller à la baisse. Et euh, pour terminer, je vais vous montrer un peu euh, pourquoi il ne faut pas suivre les médias euh, euh, quotidiens, surtout traditionnels parce qu'on panique à la moindre, à la moindre nouvelle ou on, on, on s'exalte à la moindre nouvelle aussi. Donc, on n'a pas de vision long terme. Euh, C'est le taux 10 ans. Ce qui est arrivé euh, cette semaine, euh, simplement pour vous, vous parler de la folie de ce qui est arrivé. Ici, on a eu... Euh, ben, regardez, dans le fond, ça se trouve être le 10 ans qui s'en va vraiment à la baisse. Et moi, je prendrais plutôt le 2 ans pour euh, voir ce qui va arriver avec les taux d'intérêt. Il se passe absolument rien. Mais là, on a eu, euh, sur le taux de 10 ans, une montée. Regardez la montée, euh, qu'est-ce que ça représente sur le long terme. La montée sur le long terme, c'est absolument rien, rien, rien, rien, rien, rien. Mais lorsqu'on a eu cette montée-là, on a eu une dégringolade dégring de l'or, et on nous a dit, je retourne ici à... Mon graphique, euh, même peut-être qu'on pourrait aller pour cette fois-ci euh, quotidien. On va finir avec ça. Oh, on a dit qu'on a eu une montée vraiment vraiment euh, euh, extraordinaire qui faudrait, pourrait faire en sorte que ah, les rendements des bons du trésor euh, augmentent. Donc on va commencer à rien, on va re, recommencer à investir dans les bons du trésor. Mais regardez la montée qu'on a eue, c'est ridicule. Et pourtant tous les médias parlaient de ça, de ça et on parlait de l'or qui euh, allait. Qui allait absolument euh, s'écrouler. On n'investirait plus dans l'or parce qu'on irait dans les bons du trésor américain à cause du rendement qui va monter et tout. Euh, mais la réalité, regardez ce qui est arrivé. C'est cette petite montée-là ici. Vraiment. C'est ridicule. Donc, euh, le, les bons du trésor, 10 ans, sont encore à la baisse. C'est pour un long bout. Hein, il euh, ne faut pas penser que les bons trésor vont remonter euh, rapidement, mais euh, je vous dis, les médias, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait éviter de regarder si vous êtes un investisseur ou les regarder comme moi à titre euh, d'intérêt personnel, mais euh, de se fier là-dessus pour euh, euh, regarder le plan long, long terme. Euh, euh, vous allez vous planter. Donc, euh, ce que je vous dis tout simplement, c'est euh, euh, continuer d'investir dans l'or, dans les minières d'or d'argent. Euh, faites attention aux médias, ce qu'ils vous disent. Euh, on, nous, euh, on nous chante à peu près ce qu'on veut. Euh, dans le fond, le, le vrai but, il ne faut pas oublier que les médias, les médias traditionnels, avec des euh, publicités, ce qu'ils veulent, c'est euh, euh, de la publicité. En ce moment, au Québec, un des, des plus gros euh, donateurs de publicité pour... Euh, tous les médias, c'est le gouvernement du Québec qui euh, nous inonde de publicité au niveau du masque, au niveau de la COVID, tout ça. Donc, euh, les médias peuvent pas euh, lâcher le gouvernement parce que c'est très rentable, c'est très payant. Mais au niveau euh, de ce qui se passe euh, de l'économie, au niveau de la bourse, au niveau de l'art on continue le même scénario et on se revoit bientôt peut-être plus rapidement que prévu parce que à cause de mon déménagement, j'ai eu pas mal de préoccupations. Merci, on se revoit bientôt.